Bonjour mes amis de tout le monde entier Je vous présente la préparation d'un grand groupe qui a été créé au sud Cameroun avec les concepteurs du groupe JBS Pro Adrien Uri Lorus Honoré Mix Nous sommes comme ça en train de vous montrer comment créer une chaîne télévision sur Youtube Un instant nous allons vous présenter un grand film qu'on a mis sur pied, qui sera lancé sur YouTube dès ce soir. Yo, ciao, ciao, je vous aime. Chef de ce village, je veux commencer à traiter ces gens du village et prendre les belles femmes de ce village. Dans vos choses du village, là, je ne suis même pas dedans, je vous dis village que vous êtes là au montant de ça vous voulez prendre toutes les femmes que votre femme le... moi je ne suis même pas dedans ne même pas la malchance au corps je vous ai déjà dit ça je ne veux même pas Chut. bonno vous êtes chop سلام سلام je vous ai dit que c'est moi bon, qui ai le chef de ce village. Désez-vous. Si tu même tout le village. Oui. On va aller rester chez qui ah, D'ailleurs, celui qui me donne la jambe, c'est lui qui a raison, même s'il est à tort. Il y a un là,